Adèle, peux-tu nous chanter et jouer la musique qu'on apprend aujourd'hui Mi ré mi fa sol. Merci Adèle. Voici la mesure d'aujourd'hui. Voici la première note, c'est mi avec le deuxième doigt. Mi mi Ré. Ensuite, c'est Ré avec le troisième doigt. Mi, c'était la première note. Ensuite, ça descend toujours avec la main gauche. Mi, Ré. Jusqu'à là, on va répéter cinq fois. Mi, Ré. Première fois. Mi, Ré. Deuxième fois. Mi, Ré. Troisième fois. Mi, Ré. Quatrième fois. Mi, ré, et cinquième fois. Maintenant, mi, ré, retournez la première note, mi. Mi, c'était deux temps, alors mi, ré, retournez tout de suite, comme ceci. Alors, écoutez bien, mi, ré, mi. Ok Maintenant, on va répéter cinq fois. Mi, ré, mi, première fois. Mi ré mi deuxième fois. Mi ré mi troisième fois. Mi ré mi quatrième fois. Mi ré mi bien. Attention maintenant, la main gauche elle va se reposer, elle joue plus du tout. Maintenant c'est le relais de la main droite. Mi Ré, mi, vous avez fait jusqu'à là. Maintenant, ajoutez la main droite. La main droite avec le deuxième doigt sur le fa. Fa, il est où C'est juste à côté de mi. Alors, c'est son voisin. C'est juste là. Alors, on a fait mi, ré, mi, fa. Comme ceci. Encore. Il n'y a que trois notes à jouer, mais deux notes avec la main gauche, une note avec la main droite. Jusqu'à présent. Okay? Alors mi, i, ré, mi, i, fa. Voilà, comme vous venez d'entendre, mi c'est toujours un petit peu plus long que les autres notes. Mi, ré, mi, i, fa, comme ceci. Ok, maintenant on va répéter cinq fois. Première fois, mi, ré, mi. Deuxième fois, mi, ré, mi, fa, bien, mi, ré, mi, fa, très bien. Alors ensuite, pour terminer la troisième mesure, comme d'habitude, on ajoute toujours la première note de la musique suivante. Alors mi, ré, mi, maintenant fa, on a fait jusqu'à là, mais maintenant encore monter. Juste à côté de Fa, c'est donc Sol avec le troisième doigt. Cela donne Mi, Ré, Mi, Fa, Sol. Comme ceci. Alors, du coup, on a fait quatre notes pour cette mesure avec deux doigts pour la main gauche, deux troisième doigt, et pour la main droite aussi, deuxième, troisième doigt, toujours avec deux notes. On a utilisé également juste deux notes chaque main. Alors, Mi, I, Ré, Mi. Maintenant, la main droite, Fa, Sol, jusqu'à là. On répète cinq fois. On y va. Mi, I, Ré, Mi, Fa, Sol. Première fois. Mi, Ré, Mi, Fa, Sol. Deuxième fois. Mi, I, Ré, Mi. Troisième fois, mi, mi ré, mi, i. Quatrième fois, mi, ré, mi, fa, sol. C'est très bien les enfants. Maintenant, on va enchaîner les trois mesures que vous avez apprises. Euh, do, première mesure, c'était Do, Deux, 3, Do, Deux, 3. Do, O, oh, Ré, Mi, deux, trois. Mi, I, Ré, Mi, I, fa, C'était comme ceci. Maintenant, je dis rien. On va juste écouter comment ça donne le mélodie. Bien